On a évoqué dans la méchante précédente le statut du ptsuadaka, une personne qui était castrée. Et on avait expliqué que c'est est castré, il n'a plus le droit de se marier avec une bête Israël, et même mieux que ça, ou pire que ça. S'il était marié avec une femme et que maintenant il est devenu castré, il ne pourra plus continuer à avoir de rapport avec sa femme. Et euh, ça peut, des fois, il peut y avoir des vrais problèmes pour certaines opérations. Il faut se concerter avec un rave si on veut toucher à une partie génitale dalle et opérer là-bas. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, parce qu'on peut faire aussi des bêtises et s'interdire sa femme. Il faut savoir, les, les opérations de la prostate, ça touche le, des, des, des endroits. Hein. Si ça peut. D'accord Il y a des halachotes, quand oui, quand non, tout est en général, tout est résolvable, mais il faut penser, il faut savoir qu'il y a des problèmes et qu'il faut les résoudre. Et on revient sur notre sujet. Si toutefois on a fait la mauvaise opération, on est devenu castré. Après, il, y a, il va y avoir toutes sortes de questions. Si jamais quelqu'un a joué au football, il a reçu le ballon dedans et à cause de ça, il est devenu castré. Est-ce qu'il est devenu toi Daka ou pas Ça, ça fait des questions de poskim. Si il, il y a une alakha que si c'est toi Daka Bidéchamaïm, il n'est pas tour. Mais là, ça n'a pas été Bidéchamaïm, c'était Bidadam, c'était Bidadam sans intention. Est-ce que oui, est-ce que non Il y a eu des fois aussi d'autres euh, certaines maladies, comme Shalom, où il faut supprimer les testicules. De Shalom, si jamais il y avoir de la grave maladie là-dedans. S'il faut supprimer une, supprimer deux. Concrètement, de manière générale, on peut poser un axiome de net. Si toutefois, on a fait une opération que concrètement, on peut continuer à avoir des enfants, alors c'est suivant qu'il n'y a pas d'interdit de Ptua Daka, comme ça, ça ressort de tout autres. Bon, on referme la parenthèse, et on revient sur notre sujet. Maintenant, la Mishal va nous donner, en termes de Mishnah, et c'est Qu'est-ce qu'on appelle le Ptua Daka Celui qui a été blessé, Daka, je ne sais pas comment ça traduit littéralement, la elle avait expliqué de manière en, en racheté haute. J'ai besoin d'accord, en tout cas, celui qui a eu les, les, les, les, les beytim, qui a été ou nidochu, D'accord Les beytim, c'est-à-dire les testicules, qui ont été soit blessés, en fait, concrètement, la M.S. va me dire, kol ou niftze'u chez l'autre, tous qui a eu les testicules, les beytim, les œufs, c'est-à-dire les testicules, qui ont été niftze'u, ils ont eu un petza, ils ont été blessés, soit, ça peut inclure, elles ont été broyées, ou elles ont été sectionnées. Et même une seule, la elle dit, si on sectionne une et que l'autre, reste en train de pendouiller. à la différence du cas où on la retire complètement. Si on la retire complètement avec une testicule, on peut continuer à, avec une seule testicule, on peut continuer à avoir des enfants. Mais si on a une qui est déconnectée, et l'autre qui, qui fonctionne, on ne peut pas avoir des enfants. Donc ça s'appelle aussi pseudo d'accord La même une seule, comme la le dit. même une seule qui était, donc on a dit, sectionnée, et qu'elle est encore là. Là, on peut l'avoir de la forme. Uchrout Chofra, celui qui a été. Alors, chofra on a dit, on a expliqué, c'est le membre, c'est le guide. Qui a été nichrat, il a été coupé. Alors, kol a guide de tout celui qui a eu le guide, le membre, le nerf, on appelle le nerf, parce dans la mesure où c'est.. Et il a été nichrat, il a été coupé. Vehim Nishtayer maintenant. Vehim Nishtayer Mea Atara filou kasher. Toutefois, il faut différencier le membre lui-même du euh, gland d'accord, la atara, ça semble une couronne, alors la méchelle me dit si toutefois il va rester une partie de la atara et, qu et que ça a été coupé le, le bout, mais qui reste de la atara elle-même, de la couronne du gland, il reste même un tout petit peu de chair durant tout le pourtour, alors qu'à chair, ça, ça c'est encore bon, d'accord, même s'il si nous manque tout le la pointe. <cười> C'est un peu bizarre de parler de ça, mais imaginez des avec les fous qui y avait à la Shoah ou tout qui sont en faire des expériences de Après, après la Shoah, il veut savoir ce qu'il a la loi de continuer à vivre avec sa femme, ça peut poser des problèmes. D'accord. Ptuah daka Un tsua daka donc, dans les deux cas, il a été castré parce qu'il a eu plus de testicules ou il a été le membre coupé. Moutarine begioret ou meshuchereret. Il faut savoir qu'ils ont le droit de se marier avec une... On leur a pas interdit de se marier, on leur a interdit de se marier avec Kehal HaShem, avec les Bnei Israël pur sang. Ils ont le droit de se marier avec tous les autres, avec une guillorette, avec une convertie, une mishokurette, une esclave, le même principe que les Mamzer, autant qu'un y a Mamzer aussi. On va, dire, on va... Non, c'est grâce à ça, qu'on va avoir maintenant l'occasion d'entrer de dans la prochaine Mishnah, de toutes sortes de situations, avec les Amunis, Moavi Mamzer, on va en parler à cause de ça, c'était l'occasion d'entrer de dans le sujet, et la Torah, dans plusieurs situations, pour plusieurs faces à plusieurs personnes, la Torah nous a dit Lo Yavo Bikhalashem Lo Yavo Mamzer Bikalashem, Loyavou Tsuadaka Bikalashem, Loyavo Amonium Bikalashem, interdit de venir au Kehalashem. Kehalashem se marie avec des béné Israël. Au même titre, le Psuadaka n'a pas le droit de se marier avec un Ben Israël. Mais il a le droit de se marier avec une guillorette. Parce que ça plus appelé Kehalashem. Elle n'a plus le statut du, du pur sang du âme Israël. Et, euh, d'accord? Némar, lo yavo, psoadaka, ukhrut chofra, comme nous dit le verset, un, hein, ne viendra pas, un psoadaka, ukhrut celui qui a été castré, il ne pourra pas entrer dans le kehal hachem, ou rester dans le kehal hachem, se marier avec le kehal hachem, ce qu'on appelle le kehal hachem, les purs sangs du hamisraël. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'attes, la